Yo les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez bien le voir, avec euh, Alessio. Et... Euh, C'est quoi déjà le nom de ta... Nora. Hein Enora. Enora. Donc, euh, voilà. Salut les abonnés Bonjour J'ai un chat dans la gorge. <rire> <rire> <rire> ah, Il y a chat rire. Attends, Monsieur Pété, surtout. On n'oublie pas Monsieur Pété, les abonnés. Ah, euh, Elliot. Vous, hein, Elliot Grave. Pas oublier Monsieur Pété. Hein. Et on va en parler sa maman quand enfin, elle va nous voir. Voilà. Toujours dire Monsieur Pété en regardant la vidéo.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 bah tu veux... boss, es je dis pas ce qu'il ça quitte. Hein. Je peux même pas jouer avec vous. Au oh, purée ça quitte, on va devoir faire de la duo et Nora elle arrive pas à jouer. Eh bah c'est pas grave. On fait de la duo, on fait de la trio duo. Mmh. Ou ouais, alors euh. Oui. Bah nous on. on... Ça, on oui, grave on va faire ton parce que moi je suis très Tu manges de la nourriture comme moi Attends mmh. Je me dis à rejoindre le joueur, venez on joue à jouer à couleur bloc, à, à bloc et on va faire une vidéo sur ça parce que j'ai joué. Non, non mais la vidéo elle est déjà <rire> ouais, là. Non, ouais. on reste basé sur Eastland O'Royal. Ouais. Oh purée le gars il m'a pris mon truc de mais moi je vais faire une vidéo tout seul, c'est pas grave. Hey, le mec, je suis dans le bus de combat. Ouais, aussi. Mais ça rappelle, vrai, ça rappelle vraiment la saison 1 de Fortnite. Sauf, euh, sauf euh, le bus de combat et la map. Mais par contre, les trucs de PV, ça, ça ressemble très bien. Euh, Vas-y, viens. Je suis déjà euh, volé hein. J'ai dans, dans la maison, moi. Je suis dans la maison là-bas. C'est vraiment, vraiment euh, Fortnite, hein. Pas vrai? Bah, grave! mais en plus le planeur c'est ce qui est bien c'est que ça va plus vite donc euh... tandis que dans Fortnite tu dois attendre 4000 ans ah oh, des coffres il y a des... ah oh, bah mais non t'as déjà une scie toi bah moi j'ai un pompe oh il y a un pompe et hein. eh bah ben, je suis revenu en l'air frère avec un, avec un poisson fail non pas un poisson il je me, dis, attends, tu me, Mais me casse. Mais je fais que ça oh, T'as vu, il y a carrément la zone Ouais, bah... Forcément hey, Tu sais, je suis pas bête, hein J'y joue, moi, ce jeu Potion de bouclier Potion moi, de bouclier, c'est une petite Non, non. Bah c'est-tu Oh, j'ai des planeurs! On va dire que je joue avec Elliot et à l'esprit, mais. Ça va, J'ai pas acheté ma scar, hein? Voilà. Combien de pas je dois J'ai un SMG silencieux. Oui. Moi, j'ai un petit pistolet, une scar, une mitraillette qui va hyper vite. Et j'ai un Moloche? Il y a oh, quelqu'un quelqu chez moi, là. Bah, bite-le. C'est Mère Grand. Quoi C'est grand-mère Ouais, c'est Mère Grand qui s'est barrée. Il y a quel. Quelques... Attends, mais t'es où, t'es où T'es où, t'es où T'es où Alès Alès, t'es où Hein J'ai une grosse grosse mitraillette Comment si pour faire en vidéo, les petits abonnés, les abonnés, abonnez-moi abonnez à ma chaîne. Et abonnez-vous à ma chaîne. Moi je suis à soi. Oui, Moi je suis à Swaty. Oui, c'est un peu plus. Toi t'as pris. Je suis euh, à Pizant. On va jouer à un autre jeu J'arrive Je euh, C'est normal que ta soeur elle fait toujours ça Ou ça se passe comment en fait Non elle fait jamais ça Oh j'ai oh un, fu oh, un fusil à pompe tactique Tu viens voir Dor Je vois tout Et moi ah, ah, oui, ah j'ai ah <rire> oh ah, ah, volé. Ouais. Qui fait ah, J'ai déjà J'ai rêvé où il existe pour <rire> <c> <rire> <un film. rire> Il y a des plus. Bah oui, moi j'en ai un. J'ai une mitrailleuse légère et j'ai euh, un, un truc à silex. Même ce qui est cool c'est qu'on peut passer par les fenêtres. Ouais. Mais toi t'as un skin de noob. Vas-y, ouais, bah, le... j'ai acheté 2000 euh, v pour ça, moi. Comment t'as fait ça Bah il faut le fusil à silex. Tiens. Moi -là, que je suis je ça me casse plus Vas-y, viens, oui. se rapproche de la prochaine zone. Elle est, elle est quelque part par là, je crois. Je vous aime. Ce qui regarde la vie. Il y a quelqu'un Non, c'est ce que je tire au hasard. Puis j'ai un pompe, enfin. Prends enfin. ça. Ça, ça va servir mini potion Bim Mais arrête de faire ce château. Mais quoi ce château il est très intéressant. Viens, j'ai du splash. Allez Bah toi tu viens J'ai plus de splash. Mais pourquoi tu l'uses pour rien Eh, hey, on va pas faire Je... tout ça. J'avais pas. Oh, j'ai une carte bleue. Serrure à Filex. Attends, j'ai des bandages. Ok. J'ai ça, c'est très intéressant. Oh, un petit pistolet. Tu veux le petit pistolet épique Je m'en fous. Mais là, oh, il y a un petit pistolet épique en haut. Tu vas voir qu'une sauce qui hein, j'ai sorti. What Attends, c'est vraiment... vraiment une scar Ouais une scarpe oh j'ai une scar, j'ai une scar, j'ai une scar. Attends il y a des splatchs. Oh tu m'en as mis dans hmm. <rire> la zone à vite War, pas fort c'est quoi Et <rire> hey, toi si t'es fort à ce jeu, pourquoi t'es pas fort dans Fortnite ce que Fortnite et Roblox, c'est pas la même chose. Bah, ce jeu-ci. Purée, arrête de tirer mon le colis, moi qu'elle cas J'ai une scar mythique On s'en. On... Attends, bah, moi, je me barre, prends tout ce que tu veux. Je m'en fous. J'ai carrément une scar frère. Bah, moi, J'ai une scar mythique on fait voir Qu'est-ce que tu essayes de faire <rire> Qu'est-ce que tu essayes de faire Mais on trouve aucun mec euh, depuis tout à l'heure. bah... <rire> <rire> euh... personne Et Nora, elle, elle fait quoi là Bah elle joue à un autre jeu. Puisque euh, elle arrive pas à jouer avec nous. Je sais pas ce qu'elle m'a fait. Attends, il y a un mec. Non, je déconne. Il y a vraiment un mec Non. Je plaisante, c'est très bien. Déglingue le mec. J'ai un cristal. Oh, J'ai perdu ma star. Le truc c'est qu'il y a vraiment des mecs. Tu les.. Mais le problème, c'est que c'est tout seul, Andouille. Se... Pro le problème, c'est que quelqu'un m'a volé mascar. T'inquiète, vol, vol, vol, cours, cours. T'inquiète, il arrive avec mon pompe. T'inquiète, ceux qui cherchent la guerre, c'est à mon pompe. Reste en haut, reste en haut. Ok. Je te... Me surveille. Bah moi je vois des je vois des potions. Hop là j'ai tué quelqu'un. J'ai je, je récupéré Mascar. Ouais. Non Il est fort, t'inquiète pas, il est fort. quitter ouais. Nunuche, mais t'es bête c'est oh, ravité hein. oui c'est oh. magnifique mais tu me laisses même pas le temps mais t'es bête ou quoi attends je t'invite moi dis tu m'invites c'est bon tu sais pas inviter en fait c'est vraiment bon voilà enfant. Oh, tu au niveau 5 Bah... L'épreuve Non, non, non. Attends, ça c'est quoi Ça c'est quoi C'est... Euh, de la duo Ah pour qu'il ne fasse pas marquer, c'est de la duo arène. Non, non, non, j'ai pas envie la duo à Rennes, elle est facile, la duo arène, j'ai déjà testé, c'est hyper facile. Ouais, mais est-ce que c'est... Est-ce que nous, on est VS autres ou pas Bah oui, qu'on est VS autres. Ah si t'as combien de bébuks 1479 En vrai c'est pas Mais alors, es es Bah alors t'es nul T'es nul Bah j'en ai plus que 3. toi J'ai plus j'ai plus de baby, j'ai plus de bébec que toi Combien C'est toi contre moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt Mais pas grave, on va voir qui va gagner. De toute façon, je suis bambi moi aussi, hein, t'inquiète pas. Je suis très bambi. D'ailleurs, la zone, elle est là. On va pas dire dans la zone. Oh, purée, la chance. Ok, je suis tombé comme des trucs bambi. Ça me plaît pas, il n'y a que des trucs qui me plaisent pas. Oh non. Il y a que des trucs qui me plaisent pas. Un sniper, là ça me plaît. Oh non. Ah, j'ai oublié la fière. Bah, moi aussi j'ai ah, un oui. sniper. Mais moi j'ai un sniper vert. mais Epic Pourquoi j'ai un sniper. puis épique. Pourquoi J'ai mon sniper, il est devenu. Je sais pas. Gris alors qu'il était bleu. Il est où lui Kiki Tu tires sur moi Non. On est où On passe dans le pont Je t'ai mis quoi? 150 dans la tête! T'inquiète pas que j'ai des bandages chez moi! Bah, moi j'ai un, un gros kit et des potes. Mais en tout, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a la tempête derrière moi en fait. Moi je me soigne. J'ai une mini pote encore. Vite, vite, vite. vite vite. Je un Je légendaire. Qu'est-ce Je va me faire? C'était comprends. Je vas retourne au salon. On en refait une Non, non, non, non, c'est trop facile Non, non, non, non, non. C'est trop bien parce qu'on est qu'à deux. Et en plus de ça, je peux te déglinguer facilement. Ah, non, fait, Bah... Euh, J'arrive dans... 10 minutes. Mais toi, attends, mets-toi prêt, mets-toi prêt. Non, pas du battle, non! Oh. Ok, je sais ce que je peux mettre. Y'a quoi de. T'as mis prêt? Bah, je sais pas! <rire> mis attends, toi, tu t'es mis prêt? Ouais. Ok, bah, attends, on fait la game. Ouais, on en fait plein, c'est trop bien, c'était dégagé cette de... fois Non, mais en plus, en plus, en plus, j'ai eu, trop... eu beaucoup de bébucks maintenant, j'en ai 3000. J'en ai 570. Hein bon. 570. Et ce fait de ce jeu, c'est que tu... si tu fais ton point, tu gagnes plein de bébucks. Grave, moi j'ai fait tout. Au moins tu gagnes des centaines de bébucks. J'ai un pistolet de merde. J'ai des pistolets de oh quoi que ça non. Ouh bah moi j'ai le pompe. J'ai un pompe. Attends j'ai des splash aussi. J'ai des, oh, des potes. Dire Et bah ici on prend tout. Ici. Oui Oh, il y a un colis On va prendre le colis, frère, je vais le déglinguer. Eh <rire> hey, grand-mère Tu peur épique Là, par contre, je fais que des conneries. T'es ouais. Mais je suis teubée et j'ai les... que des armes nulles. Il est où le bambi Là. Tu me mmh. vois Toi tu me vois Non. Non t'as t'as pris ton sniper Ouais. Donc ça veut dire que là tu me regardes. T'es en train <rire> de me regarder en train de être, en train d'être tout nul avec mon pyjama quoi. Ah <rire> Ouais. Mais la zone est maintenant elle est trop bien faite parce depuis la mise à jour. Y -y -y. Je n'ai pas. Vas-y, laisse-moi te tuer, moi je vais avoir des skins et tout. Le pont est interdit à toi. Toi, t'es vers où? T'es vers le pont? Ouais. Donc, ça veut dire t'es au pont? Ouais. C'est magnifique. Salut. Frère, tu m'as mis combien là Je t'ai mis qu'un 14, pourquoi J'ai une scar. Je suis en train de me soigner, quoi. Oh, tu veux rien comprendre à ta vie comprends rien à ta vie, s'il te plaît Ah oh, il me mal Il mal. Hop T'es mort T'es trop nul. <rire> je suis trop nul. T'es trop non, nul. T'es trop nul. On va dans Guerre zone noire solo. On va faire de la Guerre de noir solo. Va ah. dans Guerre de Noirs solo, s'il te plaît. Attends, attends, attends. Je t'invite dans le groupe. On n'est pas besoin, on n'a pas besoin de t'inviter dans le groupe. Tu peux venir. Attends, tu arrives vite dans le groupe Salut à tous. On fait une nouvelle C'est 2211 bebutes. Allez, rejoins-moi, rejoins-moi. T'as quitté. Viens dans la garzone. Viens dans la garzone. Attends, garzone, garzone. J'ai du solo hein. Ouais, ouais, de... Oh, pas. Au niveau 19, frère, tu vas rien comprendre au niveau 19. Rien ouais, bah moi, je suis déjà au niveau 10. Au niveau 19, mais tu vas rien comprendre, gueule, je vais faire. Mais t'es... Pas... Mais t'es nul, toi. Spectez Moi, j'ai vais une mitrailleuse légère. Regarde, j'ai un fusil de... J'ai une potion de bouclier, j'ai un fusil de chasseur lourd, j'ai un boulon d'action sniper, j'ai une lumière machine pistolet. Attends, un... comment tu as, as fait pour avoir tout ce tout, tout skin là Bah, tu vas dans modifier le chargement et là, t'auras les armes que tu veux. Mais d'abord, il, il faut. Il fait marquer les niveaux et tu vas avoir les niveaux là. Pour d'abord avoir ça. Ah, modifier le changement. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Ma Mais tu peux pas prendre toutes les armes parce que t'as pas le niveau comme moi Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que... Tu peux pas Et... prendre les armes au niveau, niveau 10 Bah non Niveau 10 requis, ça veut pas C'est normal, c'est niveau 10 Tu dois prendre un truc de niveau 10 Ah non, je suis au niveau 8 Ah non. Ah minou, tu dois non, je... de niveau 8 Je suis des... <rire> <rire> le gars va te ramener avec des terres de Bambi. Eh, hey, tu veux que je te dise un truc? Au moins, laisse-nous tranquille. Euh. Ah, la vidéo, elle est pas encore arrêtée, mais. Ouais, mais. Un si je le tue, abonnez-vous direct à ma chaîne, s'il vous plaît. <rire>